Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un dog news un peu spécial puisqu'on va récapituler tout ce qui s'est passé ces derniers jours jusqu'à très tôt ce matin pour le The Last of Us 2021 et on a été gâté puisque ça y est on va pas faire durer le suspense, la première image officielle de la série est HBO fut diffusé, alors Naughty Dog a attendu la dernière minute du The Last of Us Day, c'était ce matin très tôt pour nous avec le décalage horaire, mais l'occasion de voir Pedro Pascal en Joël et Bella Ramsey en Ellie, alors un petit aperçu de dos malheureusement, mais rien que cette première image suffit quand même à nous donner envie bah, d'en savoir un peu plus. Mais ça c'était le clou du spectacle puisque ces deux trois derniers jours, Naughty Dog nous a apporté pas mal d'informations, notamment, ils ont confirmé officiellement que leur premier jeu stand-alone multijoueur concernait The Last of Us. On va reparler de cela tout de suite, mais on commence. Puisque le The Last of Us Day a commencé le 23 septembre, c'était jeudi. Puisqu'on découvrait de nouveaux articles, de nouveaux vêtements issus de la série The Last of Us. Avec pas mal de réductions sur le PlayStation Gear. Donc on avait des manteaux, on avait des vestes, on avait des sacs à dos. Des t-shirts, des bonnets qui étaient à l'effigie de The Last of Us. Donc c'était déjà, ça commençait bien, ça préparait le terrain. On se disait qu'à partir de jeudi... Il commençait déjà à nous donner des choses donc ça sentait plutôt bon. On enchaîne ensuite à samedi le 25 septembre puisqu'on apprenait que Naughty Dog réalisait un nouveau partenariat avec Mondo pour sortir un nouveau vinyle. Ce dernier est disponible en précommande à 25 Il faudra compter environ 15 de frais de port si vous voulez le précommander. Donc, il faudra compter environ 40 euros pour ce vinyle, qui sera disponible à partir de mars 2022. Et au programme, on va avoir en fait toutes les covers de Troy Baker, donc l'interprète de Joel, et Ashley Johnson, l'interprète de Ellie avec Future Days ou encore Take On Me, donc c'est à précommander sans plus attendre. On continuait ensuite avec une pluie de réduction sur le PlayStation Store concernant The Last of Us Remastered et Left Behind, le DLC de The Last of Us, avec le mode Faction en ligne. Le 26 septembre, jour officiel du The Last of Us D, on découvrait cette figurine. Complètement incroyable de Joël, alors ce n'était pas sans vous prévenir quand même le vendredi un petit teaser pour vous dire de préparer un peu votre portefeuille concernant une petite figurine de Joël vieux avec sa guitare donc il n'est pas sur, le terrasse, sur la terrasse de sa maison mais la figurine est complètement dingue, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle, la bonne c'est qu'il y en aura pour tout le monde puisque la statuette est en précommande jusqu'au 29 octobre. Donc, du moment où vous la précommandez, vous êtes certain de la recevoir. La mauvaise nouvelle, c'est que cette dernière est disponible au prix de 200 dollars. Mais ce n'est pas tout puisqu'il faudra ajouter à cela environ 93 dollars pour une réception en France. Donc, il faudra compter environ 280 euros frais pour compris pour avoir cette sublime statuette donc c'est sûr que ce n'est pas donné pour tout le monde 26 septembre The Last of Us Day toujours on apprenait et ça on vous l'avait indiqué qu'un concours photo était organisé par Naughty Dog jusqu'au 29 octobre. Donc il va falloir faire vos plus belles photos sous le signe du courage et de la force. Donc on compte d'ores et déjà sur notre Max, notre créateur de contenu, avec son compte Photo in Games pour créer la sensation. Lui qui a déjà été cité à maintes reprises par Naughty Dog, on se doute pas qu'il va de nouveau s'illustrer dans ce concours. Et on apprenait également ce jour-là donc que Naughty Dog travaillait officiellement sur son premier jeu standalone multijoueur. Ça, il l'avait annoncé au mois de juin l'année dernière, enfin cette année, mais on ne savait toujours pas vraiment si cela concernait The Last of Us ou non. Même si, au cours de plusieurs vidéos, on vous avait expliqué pourquoi cela ne pouvait que concerner The Last of Us. Et bien là, cette nuit, ils l'ont confirmé par un communiqué de presse en disant que oui, ça y est, ils y travaillaient puisqu'ils répondaient à plusieurs questions de fans et des fans qui leur demandaient où est-ce qu'on en est avec The Last of Us et où est-ce qu'on en est au niveau du multijoueur. Et pour répondre à cette question, Naughty Dog a écrit dans son communiqué de presse, et je vous les cite, en bref, nous y travaillons. Nous voyons les commentaires de la communauté car vous êtes nombreux à réclamer du multijoueur et à vouloir des mises à jour. Pour l'instant, nous pouvons seulement dire que nous aimons ce que l'équipe est en train de développer et que nous voulons leur donner le temps de construire leur projet ambitieux. Nous en dirons plus lorsque cela sera prêt. A cette fin, nous sommes efforcés d'agrandir notre équipe au sein du chenille depuis le lancement de The Last of Us Partie 2. Et nous sommes actuellement en pleine période de recrutement pour des postes liés aux multijoueur Donc si vous ou quelqu'un que vous connaissez correspond à l'un de nos postes que vous voyez sur notre page d'emploi, postulez. C'est donc une bonne nouvelle et maintenant nous avons vraiment hâte d'en savoir plus. Et donc ce matin, vraiment à 7h du matin pétante, Naughty Dog a partagé cette Photo, La première image concernant The Last of Us sur HBO. Il faudra encore attendre sans doute très longtemps avant le premier trailer puisqu'on vous le rappelle, la série est en pleine production depuis cet été et la production s'achèvera le 8 juin 2022. Mais en attendant, c'est quand même euh, la petite cerise sur le gâteau pour terminer ce jour spécial. Et nous, on en redemande. Voilà pour ce Doc News. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez aimé ce The Last of Us Day ou pas. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé. Si vous avez craqué pour des vêtements, pour le vinyle ou la statuette de Joel, Partagez-nous tout cela sur les réseaux sociaux. On sera heureux d'en parler avec vous. Sur cela, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite pour des vidéos un peu spéciales qui arrivent sur la chaîne. On ne vous en dit pas plus. Retrouvez-nous sur notre site, nos réseaux sociaux et sur YouTube. Salut à tous